Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Oui. Aujourd'hui, nous allons voir les homophones tâche avec un accent circonflexe sur le a et tâche sans accent circonflexe. Alors, le mot tâche avec un accent circonflexe est synonyme de travail. En fait, c'est quelque chose que l'on doit accomplir. Exemple, quelles sont vos tâches dans l'entreprise Quant au mot tâche sans accent circonflexe, il désigne une salissure ou une marque. Exemple, une tache de confiture sur la chemise ou une tache de jus sur le pantalon, une tache d'huile sur la nappe. Vous avez d'ailleurs le verbe tâcher qui est dérivé de ce nom et signifie « salir » en laissant une tâche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous mouah sous